Bravo aux courageux qui sont encore avec nous à cette heure-ci. Euh, on, on va ouvrir cette dernière session. Donc on ouvre la session avec Jérôme Costa qui va nous parler de la place des siRN dans les thérapeutiques de la TTR. Bonsoir à tous. Merci au comité scientifique pour m'avoir invité à ouvrir cette dernière session. Euh, par une lecture sur la place des AN interférants dans l'amylose à transthyrétine. Voici mes liens d'intérêt en rapport ou non avec cette présentation. La transthyrétine, vous le savez, c'est une protéine, c'est un tétramère synthétisé par le foie qui circule dans le sang pour transporter le rétinol et les hormones thyroïdiennes. Et lorsque l'amylose se développe, c'est en rapport avec des, mon une, des monomères et une fibrillation de ces monomères avec des dépôts. Et en fait, chaque étape de la vie de la protéine peut être en théorie une cible thérapeutique pour essayer d'améliorer le pronostic des patients. On peut essayer d'empêcher la synthèse de la protéine transthyrétine On peut essayer de stabiliser le tétramère pour éviter de former les fibrilles amyloïdes et puis on peut essayer d'éliminer de de, les dépôts qui sont constitués. La, le premier axe thérapeutique qui a été développé, qui est maintenant accessible en, en pratique clinique, c'est les stabilisateurs de la transthyrétine avec des premières AMM européennes et américaines au début des années 2010 et euh, accessible en France actuellement, avec des essais qui ont prouvé un intérêt sur le plan cardiovasculaire dans l'amylose à transthyrétine avec atteinte cardiaque. Le deuxième axe, qui est déjà euh, en voie de développement et avec des, des pistes prometteuses, et je laisserai les autres orateurs en parler, c'est euh, empêcher la synthèse de la protéine transthyrétine en ciblant les ARN messagers au sein de la cellule. Pareil, on a déjà des, des autorisations euh, sur le plan des autorités sanitaires américaines et européennes depuis 2018. et Par contre, les essais euh, sur le plan cardiologique sont en cours avec quand même des résultats euh, encourageants. Et la troisième voie, c'est l'élimination des dépôts pour essayer en fait, de faire du remodelage inverse euh, et re retrouver un, un organe cardiaque et un, des désépaissi et une meilleure fonction cardiaque. Ça, c'est euh, beaucoup plus en développement. Donc, la dégradation des ARN messagers, qui est le thème de cette lecture, ce qu'on appelle le « JEC knockdown », à la différence du « knock knockout », c'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir, on ne va pas supprimer ou modifier le gène en lui-même dans l'ADN, on va simplement réguler son expression. Elle peut intervenir en utilisant des nucléotides avec de l'ADN, et dans ce cas-là, le lieu d'action sera le noyau. Et elle peut également intégrer simplement l'ARN, et dans ce cas-là, le lieu d'action du, du traitement du produit sera le cytosol. Donc, on parle des nucléotides antisenses qui ne sont pas l'objet de cette présentation, avec notamment l'inotersène et les l'éplontersène. Et le sujet de cette lecture, c'est de vous parler des ARN interférents, les petits ARN interférents, notamment le patizirant et le vutizirant dans l'amylose à transthyrétine. Il y en a d'autres, mais je ne parlerai que de ceux dont on, va avoir, dont on entend déjà parler. Donc, la dégradation de l'ARN messager se fait globalement en quatre étapes. L'ARN messager est une petite séquence solico-nucléotidique de 20 à 25 nucléotides, double sens, qui arrive dans le cytosol, on va voir comment après, avec un brin sens et un brin antisens. Il va se fixer sur un complexe protéique de trois sous, sous, sous, sous, sous protéines qu'on appelle argonautes. et en se fixant au complexe Argonaute, on va former le complexe RISC, le complexe de silençage par ARN interférent. Ce complexe va être activé en se débarrassant d'un des deux brins de l'ARN interférent et va pouvoir donc du coup fixer l'ARN messager au sein du cytosol et déclencher sa dégradation, ce qui va éliminer en fait, euh, l'ARN messager de la transthyrétine et empêcher la synthèse de la protéine. Donc c'est ça l'interférence par ARN. Très concrètement, on a une diminution de 80% de la concentration sérique de la transthyrétine dans les 10 à 15 jours après l'administration euh, de l'ARN interférent et elle est maintenue avec des taux plasmatiques bas tant qu'il y a une administration régulière pardon, de l'ARN interférent. Attention, on n'a pas une, une annulation, une disparition de la transthyritine dans le sang, mais une, chute, une forte chute de 80%, qu'on soit avec le patisiran ou le vutrisiran. Alors comment on peut amener en fait, ces traitements au sein de la cellule et au sein des hépatocytes Par des vecteurs, puisqu'en fait les ARN, on ne les injecte pas nus, on les protège pour les amener sur leur lieu d'action au sein de l'hépatocyte, soit par une nanoparticule lipidique, puisqu'en fait l'ARN interférent double brin est hydrophile, donc il n'arrivera pas à passer la membrane cellulaire, soit l'ARN est conjugué à un petit sucre, le galnac, on va dire simplement qui va pouvoir également, via des récepteurs spécifiques, passer la membrane cellulaire. Donc le l'hépatisirant, qui est le premier et interférent arrivé dans l'amylose à historiquement, lui est vectorisé via une nanoparticule lipidique, et le butrisiran est vectorisé via le sucre galnac. Très concrètement, c'est des mécanismes qu'on connaît un petit peu de, du début de nos études de médecine. La, enfin, le, la nanoparticule lipidique en fait, va utiliser les récepteurs APOE, des hépatocytes, qui sont les récepteurs notamment des kilomicrons, pour pouvoir être internalisé via un endosome dans, au sein du cytosol. Et ensuite, l ARN, les ARN, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment, les ARN vont être libérées au sein du cytosol, se fixer aux protéines argonautes, former le complexe risque et participer à la dégradation des ARN messagers de la transthyritine. Et euh, le GALNAC, lui, utilise une protéine euh, qu'on appelle, je ne me souviens plus, euh, elle va passer par un, une protéine de récepteur de glycoprotéines, et la spécificité du GalNAC, c'est qu'il va permettre à l'arène interférent pardon, de se maintenir plus longtemps dans le, au sein de la cellule dans le cytosol avec une résistance plus longue, ce qui va permettre une libération beaucoup plus prolongée de l'arène interférent. Concrètement, sa durée vie va être allongée. Et la grande différence du coup, entre les nanoparticules lipidiques et le GalNAC en termes de vecteurs, c'est que le pathisirant doit être injecté pour maintenir des taux bas de toutes les trois semaines, par voie intraveineuse, alors que le vutrisiran peut être euh, administré par voie sous-cutanée en fréquence actuellement trimestrielle avec des études en cours pour des injections semestrielles. Donc ça change quand même la qualité de vie des patients. Alors, comment l'administrer Alors en pratique, en France, à ce jour, seul le patisiran a une AMM dans l'indication neurologique, dans l'amylose héréditaire à transthyrétine, avec la polyneuropathie de stade 1 et 2 de l'adulte. L'administration est intraveineuse sur 80 minutes, diluée, avec évidemment un lavage en la fin de, en, de la ligne en fin de perfusion pour s'assurer que l'ensemble du produit a été administré sur prescription du neurologue. Et bien sûr, dans, le, dans, le, dans la description du produit pour l'AMM, il y a une prémédication particulière au moins 60 minutes avant l'injection par corticoïde IV euh, antipyrétique et deux antihistaminiques. Et à la discrétion du prescripteur, éventuellement une supplémentation en vitamine A. En synthèse, pour terminer, ARN inter... le concept d'ARN inter... interférent est une technologie qui ouvre un axe thérapeutique innovant dans l'amylose à transthyrétine, puisqu'on va bloquer la production de la synthèse de transthyrétine. Les nouveaux vecteurs qui sont disponibles permettent des injections plus espacées et sous-cutanées, contrairement à l'IV, donc parfois mieux tolérées. En France, on retient pour le moment l'AMM dans l'amylose héréditaire à transthyrétine avec polyneuropathie stade 1 et 2. Donc, ça souligne ce qui a été dit au cours de la journée. L'intérêt, le caractère indispensable de l'enquête génétique, puisqu'en fait, pour être héréditaire, il faut avoir identifié la mutation, en cas d'amylose à transthyrétine, évidemment. Pour le cardiologue, en plus de l'enquête génétique, pensez à la neuropathie amyloïde en cas de présentation sous la forme cardiaque, évidemment, puisqu'on va avoir tendance à introduire le traitement, le tafamidis Mais s'il y a une mutation et qu'on la méconnaît, peut-être qu'il y a une discussion à avoir entre stabilisateur et ARN interférents. Et bien sûr, pensez à l'atteinte cardiaque pour les neurologues en cas de neuropathie amyloïde héréditaire d'une manière générale, puisqu'en fait, l'atteinte cardiaque dans les amyloses conditionne fortement le pronostic en sa défaveur. Et, et retenez également qu'il y a des signaux encourageants des arènes interférents dans la cardiopathie amyloïde transthyrétine. Et je vais laisser les autres orateurs vous présenter les études euh, à ce propos. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.